quand je veux Alors, mes chers amis, comme vous le savez, la Cour suprême américaine révoquait le droit de l'IVG. Et de l'autre côté, la France va enregistrer ça dans la Constitution française, comme quoi ce droit n'est pas Révocable. <rire> euh, les filles, ça vous concerne, vous voyez? Les filles, les femmes, ça vous concerne. Euh, c'est vrai que ça, c'est très important, moi, je pense, euh, pour notre société mondiale. C'est très important. Les fanatiques religieux n'ont pas le droit d'imposer leur volonté euh, religieuse aux femmes qui sont aux femmes aux hommes, hein, mais c'est terminé le Moyen Âge. Maintenant, dans ce monde-là, il y a actuellement un seul, une seule religion qui impose. Mais pff, voilà. Euh, vous savez, IVG, c'est vrai que c'était passé euh, à l'Assemblée en 1975 par euh, Miss euh, Simon Veil, Madame Simon Veil, qui n'est plus là. On va le remercier, c'est une femme combattante, courageuse. Il a fait quelque chose qui est très important pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour le français. Mais je dois vous dire que cette idée venait de la part du sénateur Henri Kayavet. Henri Kayavet, vous le connaissez, au moins si vous nous avez écouté depuis 40 ans sur cette antenne. J'ai eu le plaisir d'avoir une amitié très serrée avec le sénateur Henri Caillavé. Chaque fois que je l'invitais à la radio, il venait avec grand plaisir. Et chaque fois que je voulais le voir aussi avec grand plaisir, je le voyais chez lui, à Neuilly. Et surtout, un jour, il m'a parlé de cette question des femmes, IVG et tout ça. Après, il m'a dit en même temps, pourquoi tu ne fais pas un bouquin sur la souffrance des femmes musulmans Pourquoi tu fais pas ça J'ai du bonne idée, c'est vrai. Et je, il m'a posé certaines questions, j'ai répondu. Après, il m'a dit, voilà, c'est très intéressant de, de faire un bouquin à ce sujet-là. Alors, si vous vous rappelez, mon livre, Femmes et Guerre, en islam politique, c'était publié euh, suite à la demande de d'Henri de Keiavé. Euh, ce livre a eu un grand succès mondial, plusieurs milliers d'exemplaires ont été diffusés. surtout malheureusement d'un côté et heureusement de l'autre côté, ce livre a été imprimé clandestinement en Argentine et s'est vendu euh, environ 300 000 exemplaires dans le monde. Comment je l'ai su à l'époque, euh, il y a déjà 10-15 ans, je voyais n'importe quelle page d'internet que j'ouvre, euh, je vois mon livre « Femmes et guerres en islam politique ». Moi, je pensais que c'est mon auditeur qui écrit et, et, et, et, et fait des publicités. <rire> j'étais tellement content. Euh, et chaque fois que j'ouvrais une page, n'importe où, que j'étais euh, au bureau, euh, dans mon bureau, à la radio, où j'étais chez moi, à la maison... Toujours je voyais à côté de droite de mon écran « femme et guerre en islam politique » David Abassi. J'ai dit « Ça y est, je suis devenu millionnaire de avec ce livre, euh, ça marche bien. » Et une fois, euh, j'ai cliqué pour vérifier combien c'était vendu de ce livre, comment, et je vois 165 000. Oh là là Tout de suite, je fais une impression de la page, j'appelle mon ma maison d'édition. J'ai dit « Alors, c'est bon, tu vas m'envoyer un chèque ?» Il lui a dit « Quel chèque ?» Je lui ai dit eh, « au sujet de... Hmm? » <rire> Alors, j'ai compris, et il avait raison, ce n'était pas lui. Après, on a fait l'enquête et tout de suite, on a trouvé et la maison qui faisait, qui passait la publicité, c'était un, une société offshore. on en début, euh, à, à Argentine et on ne pouvait pas l'attraper puisque même là-bas il n'était pas dans le, le truc de copyright et tout ça, enfin personne n'a pas pu faire quelque chose mais ils ont vendu euh, plusieurs euh, centaines de milliers de ce livre, Femmes et guerre en islam politique. J'ai le plaisir d'avoir un préface. Euh, une préface de euh, sénateur Henri Kiyavé juste au départ de ce livre euh, qui était très intéressant cou courageux pour moi lui même qui était un grand écrivain ministre, sénateur euh, il n'a pas fait pour préface pour quelqu'un il m'avait préfacé euh, mon livre euh, c'est un de mes souvenirs c'est énorme dans ma vie. Par exemple, un ami de Picasso qui s'appelle M. Seyhun, fondateur de beaux-arts iraniens, Seyhun, il m'a dessiné deux fois. Chaque fois, ça coûtait tellement cher le travail de Seyhun, Et il a donné plusieurs expositions avec Picasso et Dali. Salvador Dali à Paris et il m'a dédicacé même certaines brochures, tout ça, tout ça et à Maison Blanche à l'époque de George Bush ils ont acheté plusieurs de ces tableaux de Houchange Seyoun parce qu'après il était exilé hein, et toujours en grande, grande, grande, grande salle d'exposition, atelier à Téhéran existe à son nom, euh, atelier de Seyoun il est l'architecte de plusieurs monuments historiques contemporains iraniens, qui sera le tombeau d'Omar Khayyam, Ferdowsi, Avicen, en Iran. Euh, c'était quelqu'un. Alors, lui aussi, il m'a fait des choses, mais celle d'Henri Kayaveh aussi, c'était très honorable pour moi. J'avais d'autres cadeaux de la part de mes amis, mais cette préface d'Henri Kayaveh, était assez énorme. Alors, Kayavé, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je l'avais nommé l'homme de la loi. Puisque vous savez, beaucoup de lois que vous voyez en France, c'est grâce à Henri Kayavé. Qu'il soit IVG, euthanasie, euh, donne d'organes, greffe d'organes, Andy, par exemple. Et beaucoup d'autres choses, par exemple. C'est ça. C'est ça que nous contrôlons. Nous. <rire> C'est ça, vous savez, c'est l'instant qui contrôle tous les médias en France. Tout ça, c'était les idées du sénateur Henri Caillavet. Il était ministre à l'époque de Mendès euh, France, charles de Gaulle, après sénateur, etc. Et il habitait à Nuit, ça fait déjà quelques années qu'il est parti. Un jour, quand je suis venu à la radio, Claudine, maman de Didier Doplech, de ah, il m'a annoncé de la disparition de Henri Caillavé. C'était comme ça. Alors ce soir, euh, toujours, vous avez la parole, mais tout à l'heure, je vais vous diffuser un petit extrait, on peut dire, extrait d'entretien de, euh, que j'ai eu avec Henri Caillavé, qu'il va nous dire lui-même concernant l'euthanasie. Il a tué quelqu'un, sénateur Henri Caillavé. Lui-même, il a tué quelqu'un. Il va nous dire tout à l'heure... raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet ici-maintenant.com. et maintenant. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95 de fm vous regardez la télé, ici et maintenant.com, bien sûr, dans le monde entier, j'ai le plaisir et l'honneur de le recevoir encore une fois dans notre studio de la radio, ici maintenant, mon maître et euh, sénateur Henri Kayave, on le doit beaucoup, euh, c'est-à-dire un législateur révolutionnaire de deux siècles, et maître Henri Caillavé, ses combats, ça continue, et il n'arrête pas à continuer le combat qu'il a commencé depuis Ça joue. grâce à vous. Oui, oui grâce oui. à vous. <rire> <rire> en plus, je vous cache pas, je suis n'importe où, mon cher maître Henri Kayave. J'étais à Londres l'autre jour, euh, à Luxembourg, j'ai donné la conférence, en Belgique. Vous savez que les gens...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 On avait passé le déjeuner... Quelque rapport avec ouais. le 25 décembre Non, on avait, déjeuner. On avait eu le déjeuner de Noël. Dé dé dé dé il y avait eu mes enfants, il y avait ceux de, mon, père, de ouais. mon frère. Mon père était parfait. Personne ne pouvait savoir ce qui allait se faire. Mmh. Mais monsieur, ben si, je vais vous dire, ce n'est pas d'avoir aidé papa à mourir qui est dur, c'est que nous n'avons pas pu le dire à nos femmes. Alors ah. bon, oh. moi, je devais une partie de ma liberté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 qu'un enfant l'ait entendu. Et mon frère et moi, nous sommes convenus d'en parler que beaucoup plus tard. Mmh. Et de fait, c'est 15 ans plus tard, 15 ans. que mon frère 15 ans, et moi, ans, nous l'avons dit à nos femmes. Mais ma femme m'a dit, je m'en doutais, et je le savais. Ah. Donc elle l'avait compris. Parce que je l'avais quitté, j'étais revenu, j'étais bouleversé, mmh. eh, aux obsèques, au crématoire,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 c'est vrai que j'ai mené, mais il y a un autre, auquel je me suis également attardé, c'est la défense des homosexuels. Oui, c'est vrai. Moi, je, je considère que l'identité sexuelle doit être protégée. <muché>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 sur 95 de FM, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. J'arrête quand je...